Allez, courage, il est tôt, mais c'est bientôt le week-end. Comme chaque semaine, on regarde ensemble les sorties. Alors n'oubliez pas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Au cœur d'une sombre cathédrale, une magicienne utilise le pouvoir des démons pour alimenter ses sorts. Dans un laboratoire d'alchimie, un devin rédige un parchemin de destruction. Pendant ce temps, un barde, également maître des bêtes, part à la recherche d'un dragon et d'un lion doré pour lutter contre ses forces obscures. Lux et Tenebrae est une extension pour jouer jusqu'à 5 à Rex Arcana. En plus d'ajouter de nouveaux mages, de nouveaux objets magiques, des monuments, des lieux de pouvoir, des artefacts et des démons, elle permet également d'ajuster les règles pour le jeu à 4 ou moins pour davantage de rejouabilité. Attention, hein, cette extension donc, nécessite le jeu de base Rex Arcana, cela vous coûtera 15,90€, c'est à partir de 12 ans, 30 minutes à 1 heure et donc de 2 à 5 joueurs à présent. Contes et Mystères est une extension pour Robinson Crusoe et Aventure sur l'île maudite. Elle introduit deux modes de jeu, une campagne complète, des façons inédites de jouer le scénario de la boîte de base et neuf nouveaux explorateurs. Elle jette un voile d'horreur et une thématique résolument sombre sur un jeu de survie déjà acclamé par les joueurs. Le mode horreur renouvelle tous les scénarios existants, tandis que la campagne, forte de cinq chapitres, Permet une expérience immersive et particulièrement puissante. Dans la boîte, vous retrouverez 260 cartes, 4 plateaux personnages, une fiche de scénario, un livret de règles, un livret de campagne, un journal d'expédition, de nouvelles tuiles et de nouveaux jetons, ce sera au prix de 40,90€. Retrouvez l'univers d'Abyss dans un nouveau jeu à part entière, Abyss Conspiracy. Les mécanismes changent. Pour gagner le Sénat océanique à votre cause, il va falloir collectionner les seigneurs d'abysse pour obtenir les meilleures combinaisons possibles et optimiser votre chambre sénatoriale. Pensez votre stratégie. Chaque placement de vos seigneurs a un effet sur la partie, qu'il soit en votre faveur ou au détriment de vos opposants. Les règles, très rapides à assimiler, font la part belle aux interactions permanentes. Ce jeu des cartes est une plongée subtile dans les coulisses du Sénat, servie par des visuels magnifiques et pensés par les deux auteurs originaux d'Abyss, Bruno Catala et Charles Chevalier. Le contenu, 60 cartes de seigneur, 24 cartes de lieu, 20 pions étendards, un pion maître des perles, une carte piste des perles, un pion marqueur de piste des perles et un livret de règles. Ce sera au prix de 13,50 euros avec 5 visuels de boîtes différentes en fonction de vos préférences, mais le contenu sera le même. Combinant les éléments de RPG, de deck building et de jeux de plateau, Mage Knight vous permet d'incarner l'un des 4 puissants chevaliers mages alors que vous explorez un coin de l'univers sous le contrôle de l'Empire Atlante. Constituez votre armée, remplissez votre deck de sorts et d'actions puissantes, explorez les cavernes et les donjons et éventuellement partez à la conquête des grandes villes contrôlées par les anciennes puissances. Dans les scénarios compétitifs, les joueurs adverses peuvent être de puissants alliés mais un seul d'entre vous remportera la partie. Il est également possible de jouer en coop mais également et de façon très intéressante en solo. Ultimate Mage Knight est donc un jeu de plateau qui contient le jeu de base, mais également les trois extensions, la Légion oubliée, les ombres de Tesla et Krang. Bien entendu, le tout sera traduit. Je vous conseille vivement cette boîte. Pour moi, elle est aussi mythique que Gloomhaven. Si vous le voulez, je vous proposerai un let's play, puisque j'ai déjà la boîte de start. Cela vous coûtera 104,90€, mais il y a quand même les trois extensions à l'intérieur qui sont traduites, donc c'est vraiment top. Turmoil ouvre une période tumultueuse pour Terraforming. Les corporations sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont elles doivent faire face, des catastrophes naturelles, des mouvements sociaux, des luttes politiques, etc. C'est la cinquième extension pour le jeu Terraforming Mars. Elle introduit un certain nombre de mécanismes et d'éléments nouveaux, parmi lesquels les éléments globaux qui affectent l'ensemble des joueurs, les comités de terraformation. Au sein de cette formation, chaque joueur placera ses propres représentants afin de gagner en influence de nouvelles corporations, de nouveaux projets, de nouveaux plateaux et des pions politiciens permettant de simuler un système politique complet. Ce sera au prix de 25 euros à partir de 12 ans, 1 à 2 heures, 1 à 5 joueurs. Allez, on finit avec New Frontiers, euh, qui est un jeu de plateau qui se déroule dans l'univers de Race for the Galaxy, hein, qui est un, okay, connu un grand succès. Vous êtes à la tête d'un empire euh, qui souhaite se développer et s'agrandir en partant à la conquête de la galaxie, explorer, coloniser, développer, vendre, consommer ou produire. Quelle sera votre stratégie Ce sera à partir de 14 ans, de 1 à 2 heures, euh, 2 à 5 jours, et c'est quand même au prix de 79,80€, donc c'est quand même pour les initiés. Pas de sortie significative euh, du côté en fait, de Games Workshop, euh, seulement quelques romans et la plupart sont en anglais, donc euh, je me suis permis de faire la passe. Je vous souhaite en attendant un bon début euh, de vacances, de bonnes fêtes et puis eh ben, profitez-en pour passer du temps avec votre famille et puis aussi vos amis. Et pour pousser un petit peu du dé. Moi, je vous donne rendez-vous sans aucun doute la semaine prochaine. S'il se passe quelque chose. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao.